Un mouvement est en marche. Des gens de tous les horizons écrivent des lettres. Beaucoup de lettres. Tout comme des millions d'autres aux quatre coins du monde. Des lettres d'inspiration, de détermination, d'espoir. Le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, Amnesty vous demande de vous joindre à eux. En écrivant, vous aussi, une lettre pour mettre fin aux injustices dans le monde. Ces lettres valent de l'or pour celles et ceux qui se sentent oubliés et injustement traités. Elle montre aussi aux responsables que nous les avons à l'œil et que nous les garderons toujours à l'œil. Votre lettre rejoindra des millions d'autres lettres, tweets, SMS et posts sur les réseaux sociaux et amèneront un peu de justice à ceux qui ont besoin de notre aide, de votre aide. Je m'appelle Sophie Langevin. Joignez-vous à moi et à des milliers d'autres et écrivez-vous aussi une lettre autour du 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Dans le cas du premier festival des droits humains au Luxembourg, écrivez comme si la vie de quelqu'un en dépendait. Parce que c'est le cas.